Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Battlefield 4 Un petit gameplay de ma reprise parce que ça fait un petit moment que j'avais pas pu y jouer en plus bon, j'ai eu des soucis de casque donc il a fallu que j'en change donc je vous présenterai ça dans une prochaine vidéo une fois que j'aurai pu euh, tout régler, bien essayer tout ça pour essayer de faire un petit truc sympa et donc voilà, il y a un petit peu de gameplay euh, solo et après euh, une bonne partie euh, avec euh, notre ami El Gunner qui était franchement euh, bien sympa on s'est bien marré Bon, oh, il y a des fois où c'était euh, plus ou moins du grand n'importe quoi, mais bon, je vous laisse apprécier. Allez, à plus, ciao ciao. à sûr qu'on puisse avancer ou pas Ouais, je passe au boulot, comme tu veux. On se moque, putain. Oh, putain, ils nous attendent tous. Où ça On va par là où je suis allé. Et à droite, il y en a là. Ah, bah, ouais. Au oh, modo Gunner, t'es mort, c'est ça Non, non, non. Non, non, ah bon. <rire> non, non, je vais fournir un tir de, de suppression, quoi. Bon, ils avancent. Ça, enfin, ils font... Y Arthur bon, y il y a du là, tu peux avancer. Bon, il y a des J'ai au smoke J'ai fait un kill au smoke <rire> C'est énorme Je surkiffe ce jeu Kill smoke, putain. Quoi cette merde M320 smoke en fait. Le mec s'est pris une grenade fumigène dans la gueule, il est mort. <rire> C'est trop drôle. Oh putain. <rire> Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir! Et c'est pas sûr! Mais je suis mort quand même après! Je suis quand même mort après! c'était obligé, ils étaient tous autour! Mais le mec est déjà désavancé, mais bon, j'ai quand même pris des points de Mec, regarde mon score! Je suis à 2-4, moi je suis. Oui, toi tu vois forcément de mec 9-3 à 1700 points! T'as du C4 ou du Clément? Faut monter mec, faut monter! T'es sérieux! Cassos! Bien joué, bien joué. J'apprécie le geste. t'es toi le C4 là Non c'était le pape. Bah bon. J'avais pas qu'il y ait ce genre de jeu de récit. T'es en train juste de recharger recharger munitions. J'en ai là si tu veux. Je suis en train de recharger. J'en ai là bah, J'en ai à mes pieds aussi C'est bon j'arrête. Il est avec tous ces 4 Oui oui moi je suis comme ça moi. C'est plus efficace que les grenades. Oh ce qu'il beau mon gars Le kill c'est 4 il était beau Oh mon dieu T'es sérieux <rire> Ah, ah Oh merde C'est trop génial pas... Et franchement si on arrivait le log de tous les trucs des kills de la partie, <rire> ça serait drôle quand même c'est qui a fait. Ouais bonne ah nuit Ah tu vois C'est pas qui toi du tout Bonne nuit Bonne nuit Gondard Eh, hey, 30 secondes Ouais bon, bonne nuit quand même nous, nous, on est en train euh, de <rire> Tente la connu. Prochaine. Bon, une dernière avant de partir. Bon je viens juste de trouver une page hein. Chef, un cadavre de dentiste a été retrouvé, on dirait bien qu'on avait une dent contre lui. Tu l'as mis en arrêt Chef On a tenté de rattraper T'as 4-8 mots, je suis cinéma. Et alors Et bim J'ai sauvé copain un coup de C4. C'était trop beau mec. Sur 4 là où je suis, j'essaie de passer. Je Ils bug accès par en dessous de la tour. Oh putain merde Oh putain oh, oh, oh. Ah ah c'est génial T'as vu le jeu de chat C'était énorme Oh mon dieu Oh putain c'était épique T'étais avec moi ou pas T'étais avec moi Oh mec ah j'en peux plus <rire> Oh bordel Ça arrive, ça arrive, ça arrive <rire> Dommage Voilà, tes Ils sont les attendants de fond. C'était énorme le double T'as mis ça mec ouais, <rire> J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, vu Ah c'était énorme <rire> Ah putain Tu oh, vois, stop c'est quator kick moi. T'as dit quoi dit... Si ils ont mis dans le chat, stop c'est quator kick. Ah ok. Merde <rire> toi. Oh mais comme une merde C'est sur moi qui, qui l'ai tué en fait Arthur, t'étais devant ouais. C'est moi qui pris les balles et toi tu l'as tué Normal Mais ouais C'est la logique franchement imparable là J'ai tout mis dans la tête C'est nymph c'est un foutoir cette partie moi même T'es à 15-14, je suis à 14-15, on est bien Où oh, le petit killer 3-5 mec Ça va leur plaire ça tu crois Ouais leur passer devant parce qu'on a récupéré 2 points mais faut que j'en puisse reprendre C et B Et le M tu refais quoi Pardon <rire> Rien comme m'habite et ça. ça reste c'est bon C'est dans un grand morceau, Putain il l'autre il a réanimé euh, vraiment. <rire> 16, 16, 17, 18. Bravo. Oh ah, putain c'est Shanghai. Mais ah j'étais seul à voter alors. <rire> c'est trop bien. <rire> oui la boutique a voté pour ça c'est vrai. On à avoir oui. Ah 2 b Tu n'auras jamais ce que j'ai pris Arthur. Un se passe Tu verras. J'ai pris un truc encore plus efficace. Bah vite. Non, c'est Oh non. Je te ça. Compris, hein? Ah bien Non. Je pas, bon. ah, pas Ah, pareil, je suis plus en même temps. On a besoin de toi alors. Chose en même temps je suis dit. Jouer devrait être la priorité elle. Putain ce kill de barreau Quoi, quoi j'ai pas réussi à le tuer Oh quoi il devait être l'eau le mec <rire> Ouh il va me transformer sur sa gueule C'est toi C'est toi ah, C'est non Pourquoi on est plus ensemble Ah c'est génial Ah c'est génial Pourquoi on est plus ensemble Ah j'en sais foutre rien mais c'est trop drôle. Oh, T'as aussi une patate toi aussi en plus Ouais C'était trop drôle